Plein d'idées et des propositions pour améliorer la vie de tous les jours. Tu aimerais faire entendre ta voix auprès des adultes Tu peux participer aux actions du département et faire bouger les choses au sein de la Drôme en présentant ta candidature au CDJ26. Le CDJ26, c'est un binôme fille-garçon élu dans chaque collège par ses camarades pour les représenter auprès du conseil départemental. À l'automne, les conseillers juniors de tous les collèges de la Drôme se retrouvent un week-end pour faire connaissance et mettre leurs idées en commun. Pendant ton week-end d'intégration, tu pourras faire des super connaissances. Tu peux apprendre des choses que tu ne savais pas, t'amuser tout en travaillant sur les projets. Si tu es élu, tu pourras même passer dans le journal départemental. Au CDJ, tu peux t'exprimer quand une question t'intéresse. Au CDJ, tu te feras des amis ados et adultes. Nous avons rencontré Karim Oumedour, le conseiller adulte des sports et de la jeunesse. Je vous le dis personnellement, il est super sympa. Et toi Oui, oui, toi, tu sais pas quoi faire de tes journées, vite Présente-toi au CDJ, tu rencontreras des personnes cool et sympas, et puis tu aideras ton département.